Bonjour Docteur bien présentez-vous brièvement. Bonjour, euh, je suis le Docteur bien je suis psychiatre euh, à l'hôpital Fontan au CHU de Lille. Et je m'occupe du dispositif vigilance, le recontact des, des suicidants. Je m'occupe du 3114 qui vient d'ouvrir et puis euh, je me suis aussi un peu occupé euh, du psychotrauma. Très bien. Donc on est ici aujourd'hui euh, pour faire le live sur les fêtes de la science. Et à cette occasion, vous allez nous présenter deux choses. Cette institution donc Fontan qui est derrière nous. Et euh, également votre livre, Nos héros sont malades. Donc euh, on commence tout de suite et vous allez un peu nous faire euh, la visite. Donc je vous laisse mettre votre masque, bien sûr. Merci. Geste barrière. Avec plaisir, hein. on va visiter la psychiatrie. donc. C'est parti, on vous suit. Alors voilà, ça c'est la, la première étape. Alors on vous suit, montrez-moi un petit peu. Donc. À l'arrivée, on est accueilli par une hôtesse. Hein. Bonjour c'est Lisiane, qui est une hôtesse historique et qui m'a formé. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un de très important. Hein. Ça permet aussi de, de répondre aux angoisses des gens qui arrivent en psychiatrie, euh, et qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver, qui, quelquefois, euh, ont peur. Et donc déjà, avoir un premier contact humain, c'est très, très, très important. D'accord. On commence avec cette, donc, cette première affiche, donc, parce qu'on dit on parle de votre livre, donc on l'a fait imprimer. Là, on est en face de Tony Soprano, donc le, le héros, peut-être l'anti-héros de la série Éponyme. Euh, Tony Soprano, lui, suit une, une psychothérapie, voit souvent sa psy. Euh, dans les films et dans les séries, parce que c'est ce que vous parlez au sein de votre livre, euh, les, en fait, les héros, finalement, sont malades et eux aussi ont des, euh, des pathologies mentales et, euh, finalement, consultent, euh, comme tout à chacun, des psy, des psychiatres, et, euh, et se font suivre alors tout à fait, Tony Soprano c'est quand même un, un chef de gang dans la mafia, et euh, c'est intéressant, cette série est très intéressante parce y a une, une, une des idées reçues sur la dépression, c'est que c'est pour les faibles. Et ben non, euh, voilà, on peut être chef de la mafia et atteindre une dépression, il fait une grave dépression, la série montre euh, une image euh, très fidèle de ce que peut être la dépression, de ce que peuvent être les phases de la dépression les difficultés à prendre les traitements médicamenteux, euh, les effets secondaires, elle montre tout, et la psychothérapie avec une psychiatre qui est effectivement assez péchue, je vais dire. Très bien. Donc en tout cas, la, la prise en charge de la dépression, c'est ce qui peut être fait également euh, ici, euh, au sein de Fontan Tout à fait. Alors l'hôpital Fontan, donc situé dans le CHU, euh, le CHU de Lille, euh, ce qui fait qu'il a, a démission un petit peu de ce qu'on appelle de recours. Et donc ici, notamment, il y a un service qui est euh, destiné aux dépressions résistantes, hein, aux dépressions qui sont compliquées, complexes à soigner et donc qui est au, au premier étage. Euh, ce, ce style de héros comme euh, comme Tony Soprano, euh, finalement, comme vous l'avez dit, c'est c'est des personnes fortes qui ont quand même besoin d'avoir un suivi euh, psychologique. Euh, euh, ça ça permet aussi de remettre en finalement en perspective euh, le euh, la présence d'un d'un d'un d'un psychiatre, d'un psychothérapeute dans la vie. Euh, euh, quotidienne, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut être comme vous dites, chef de gang et avoir besoin quand même euh, d'un suivi, c'est-à-dire que les, les séries, finalement, montrent que euh, tout le monde euh, tout fait. peut en avoir besoin. Tout à fait, la maladie mentale peut atteindre chacun d'entre nous. Alors, différentes maladies mentales, on parle de la dépression, on pourrait euh, parler euh, du trouble bipolaire, euh, qu'on voit dans la série... Euh, ah, voilà, son nom m'échappe. Euh, mais je vais retrouver. Euh, mais, de, euh, Homeland. Dans la série Homeland, voilà. Euh, on voit très, très bien aussi, là, par exemple, on pourrait parler aussi euh, des, des psychoses, euh, qu'on voit dans une série qui s'appelle Maniac, hein, qui, qui est passée sur Netflix, bon, un petit peu sous les radars, mais qui est une série très, très intéressante. La maladie mentale, ça nous touche, euh, ça touche chacun d'entre nous, effectivement. On a déjà une question de Marion qui nous demande si euh, la famille ou les amis peuvent demander de l'aide pour une personne en état, par exemple, de bipolarité alors ça, c'est très important, les tiers en général, hein, les aidants, donc la famille, mais ça peut être aussi les professionnels dits de première ligne, je pense aux, aux infirmières scolaires, aux infirmières du travail, aux médecins du travail, peuvent nous demander, au sens général du terme, des conseils. Et par exemple, le 31-14, qui est orienté euh, tentative de suicide, hein, euh, souffrance autour de, de, des idées suicidaires, euh, pas plus tard que ce week-end, on a eu euh, une infirmière du travail qui nous a appelé pour demander un conseil. Donc oui, oui, n'hésitez pas à donner des conseils. C'est très compliqué d'être euh, aidant et famille de quelqu'un qui est atteint d'une maladie en général, d'une maladie mentale en particulier. D'accord. Et pour demander des conseils, on se tourne vers qui Son médecin traitant vient ici directement Comment ça se passe pour demander des conseils, effectivement, la première ligne, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, il est formé, il sait un certain nombre de choses. Et le médecin traitant, il a aussi des numéros directs pour nous joindre, pour avoir un avis psychiatrique s'il y a besoin. Donc c'est déjà une première étape. Et puis, il y a la proximité avec le médecin traitant. Ensuite, deuxième étape, effectivement, on peut se présenter dans des lieux comme ici pour avoir des conseils éclairés sur un de ses proches. Il y a le 31-14 sur tout ce qui est souffrance autour euh, des idées suicidaires. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Très bien. Alors, on fait un, petit, un dernier coucou à Lisiane avant d'aller au centre d'accueil et de crise. Donc voilà, Lisiane qui peut être une interlocutrice quand vous venez ici. Tony Soprano, à bientôt. Et on vous suit euh, maintenant dans le deuxième lieu. Oui, qui est le centre d'accueil et de crise, donc qui est. Euh... Une unité toute particulière qui a été créée par le professeur Guillaume Veva euh, en 98, si je me souviens bien. Donc ça commence à dater et qui est, comme son nom l'indique, une unité où on accueille les gens en crise. Alors c'est très important parce que vous voyez que ça dépasse largement la notion de maladie mentale. Alors, on est, euh, dès qu'on est en grande difficulté, on peut se présenter ici. Et d'ailleurs, il y a une consultation euh, qui est en cours là euh, par euh, l'interne de garde. Et puis, euh, et ben, si besoin, on peut être hospitalisé quelques jours. Hein, le, le principe du centre d'accueil et de crise, c'est de faire le point, hein, d'arrêter un petit peu la souffrance aiguë qui est en cours, de l'apaiser et de faire le point pour mettre en place ensuite, en dehors de l'hôpital, d'éventuelles solutions. Donc justement, la crise, ça peut être quoi Parce qu'on a déjà une, une question de Brigitte qui nous dit, par exemple, qu'elle a fait une rupture d'anévrisme en mars et elle se sent très fragilisée depuis. Est-ce que ce centre d'accueil et de crise, ça peut être... Un, un espace pour elle si vraiment elle se sent juste, comme elle dit, très euh, fragilisée Alors, les, les différentes choses qui peuvent nous vulnérabiliser, je préfère euh, vulnérable que fragile, parce que fragile, c'est une étiquette qu'on ne décolle jamais. Alors que vulnérable, c'est une période donnée, euh, et qui dépend euh, effectivement d'un certain nombre de, de choses qui peuvent nous arriver, dont un problème dit somatique. Et effectivement, on, ça, ça met à mal nos capacités d'adaptation. En fait, c'est ça que, sur lequel ça joue. On l'a vu avec euh, la crise sanitaire. Enfin, on le voit encore avec la crise sanitaire. Il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et au bout d'un moment, on s'épuise. Si on a des vulnérabilités, euh, là, on parlait de maladies euh, physiques, mais ça peut être euh, ne plus avoir d'entourage. Enfin, Voilà un certain nombre de vulnérabilités. Effectivement, on peut se sentir... Mal, et donc venir ici, ne serait-ce qu'en consultation, pour voir ce qu'on peut proposer. Pas forcément une hospitalisation, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une des choses qu'on peut proposer. Il Pardon, Louis nous dit aussi qu'elle souffre d'endométriose, qui peut aussi la mettre en mmh. dépression. Donc c'est aussi ce genre de ressources qu'on peut venir chercher ici Alors ce qui est intéressant, et notamment d'être dans, dans un CHU, mais pas que, mais en tous les cas, une des particularités d'être dans un CHU, c'est d'avoir un grand plateau technique. C'est-à-dire que si on parle d'endométriose, moi je suis psychiatre, je sais ce qu'est l'endométriose. Mais c'est tout. Mes, euh, mes compétences sont limitées. Euh, par contre, l'impact psychologique de l'endométriose, ça, c'est mon métier. Donc, il va falloir que je travaille avec des gynécologues aussi. Et donc, c'est l'avantage d'être sur un grand plateau technique avec plein de spécialistes. C'est qu'on peut s'appeler pour avoir euh, des avis complémentaires hein, et puis éviter euh, aux patients, au sujet, de se retrouver avec 50 consultations. On va essayer de regrouper les choses en, en un minimum de temps. Nous avons aussi Karina qui demande si l'autisme de l'adulte peut-elle peut -elle donner une dépression -ce Alors, ce n'est pas l'autisme qui donne une dépression, mais c'est que l'autisme... Alors, c'est compliqué, hein, l'autisme, parce que là, là on n'a pas le temps d'en parler. Mais bon, c'est les troubles du spectre autistique. Hein, donc, on voit bien déjà que dans le terme, c'est un spectre. Hein, euh, L'une des caractéristiques des troubles du spectre autistique, c'est d'affecter euh, la mise en relation avec l'autre. Euh, de brouiller un peu euh, les, les, les signaux habituels. Et donc, du coup, si on a plus de mal à se mettre en relation avec l'autre, on a plus tendance à s'isoler, et l'isolement peut être une des premières pierres qui amène à une souffrance psychique, qui peut être une des premières pierres qui amène à la dépression. Vous voyez, c'est pas euh, l'autisme qui donne la dépression, c'est une vulnérabilité hein, qui peut, une peut effectivement... Exactement. À maladie ou à symptômes Tout à fait. Tout à, à fait. Physique. Tout à fait. Oh. On continue de vous suivre dans ce centre d'accueil et de crise. Alors euh, faites-nous euh, brièvement les, les présentations. Alors on va Alors, se là mettre Vous avez la de salle de soins. Mettre... Ah, oui, voilà. Donc la salle de soins, c'est euh, voilà, euh, le pôle névralgique du centre d'accueil et de crise. Ah, euh, euh, donc où il y a là actuellement il y a des infirmiers, il y a une cadre et il y a l'assistante sociale. L'assistante sociale joue un rôle très important euh, au niveau du centre d'accueil de crise. C'est même une originalité hein, d'avoir une telle euh, implication de l'assistante sociale au sein de euh, l'équipe de, euh, de, de soignants. Et, euh, et donc derrière vous, là-bas, euh, vous avez l'endroit le, où on est hospitalisé, qui est plutôt agréable, avec un jardin qui est chouette. Là, On, peut ça, on a un beau temps aujourd'hui, assez rare donc, des conditions d'hospitalisation, alors moi je n'ai jamais été patient ici donc je, forcément il faudrait demander aux patients ce qu'ils en pensent mais que je trouve plutôt agréable et plutôt différente de l'image qu'on peut s'en faire. On est à côté du deuxième panneau donc montrez-le nous juste là, ah, enfin. alors est-ce que ça parle à notre communauté, est-ce que vous reconnaissez la référence Mais j'imagine que oui, on parle ici donc de, du cas Anna Baker et donc de la série 30 Reasons why avec l'accent pour les British, s'il vous plaît. Euh, donc, cette série, euh, brièvement, elle raconte quoi Et euh, ça parle de quoi en termes de maladies mentales Alors, cette série, elle est terrible parce qu'elle euh, est euh, en fait basée sur ces enregistrements. Donc, c'est une jeune fille qui euh, s'est ôté la vie pour un certain nombre de raisons, euh, d'où le titre, hein, 13 raisons 2. Euh, et donc, on va remonter hein. on sait que d'emblée, on sait qu'elle est, qu est morte. Hein. Et on va remonter un petit peu comme on mène l'enquête pour euh, voir un peu toutes les raisons qui ont pu amener à son passage à l'acte. On ne parle pas de maladie mentale, en fait, dans Sortez-nous, euh, ils en ont C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on parle de euh, cette accumulation hein, qui amène à la crise suicidaire, une accumulation qui euh, est empreinte de grandes souffrances, hein, de, que ce soit physique, morale et sociale, et qui peut amener à un tel désespoir qu'on saute la vie. C est, c est, euh, le, le thème du suicide, il a beaucoup été euh, euh, utilisé au cinéma, à la télévision, dans les films et dans les séries. Euh, globalement, on en parle, entre guillemets, correctement ou euh, des fois, euh, on simplifie un peu trop la chose ou euh, à votre goût qu Qu'est-ce qu que vous en pensez il, y a des... il faut être responsable quand on communique hein, et euh, même quand on communique, euh, euh, quand on est un artiste, euh, est, euh, il y a une responsabilité dans ce qu'on peut dire. Or, on sait que euh, dans le suicide, quand on en parle mal, quand on le montre euh, mal, il, y, il peut y avoir un effet dit « verter », c'est-à-dire un effet de contagion suicidaire, hein, qu'on qu connaît avec euh, le suicide de Kurt Cobain, pour être euh, assez récent, ou d'autres suicides un peu plus récents. Et donc, dans les séries, il faut aussi communiquer de façon, euh, de façon déontologique. Et d'ailleurs, dans la série, maintenant, vous avez, Netflix a mis des, des warnings, enfin des, des reportages des acteurs eux-mêmes qui parlent du suicide et ils ont coupé aussi une des scènes qu'il y avait au tout début. On a une question de Casey Ben qui nous demande combien de psychiatres et psychologues. Euh, sont en fait ici à Fontan, et est-ce est suffisant » pour la métropole lilloise euh, brièvement. Alors, Là, c'est très compliqué, euh, parce que je ne sais plus le nombre, on doit bien être une vingtaine au moins. Alors, pas le, je ne m'attendais pas à cette question, que je n'ai pas le, le, le, nom, le nombre exact. Est-ce que c'est suffisant euh, le, Très clairement, si on raisonne... Au, au sens de la métropole lilloise, mais aussi euh, du Nord-Pas-de-Calais, hein, de, enfin, de notre grande région, la euh, Picardie. Aujourd'hui, il y a un déficit de psychiatres, hein, très clairement, tout simplement parce qu'ils commencent à être vieux, comme moi, et donc ils commencent à partir à la retraite de façon massive. On sait que le minimum des médecins, euh, toutes spécialités confondues, et psychiatrie en particulier, ça va être en 2024 et en plus de ça, il y a un autre phénomène, c'est que les jeunes euh, ont du mal à venir vers, de, vers cette spécialité. Donc on a tous les vieux qui partent, il y a des jeunes qui n'arrivent pas, euh, d'une part. Après les psychologues, c'est très compliqué parce qu'ils ont un statut qui est d'ailleurs en, en, en ce moment en discussion. Euh, c'est une profession qui, à mon avis, euh, doit évoluer. Il faut que leur statut s'améliore parce qu'ils ont un statut très complexe, et notamment à l'hôpital. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup, et à la fois, il y en a beaucoup qui sortent de la fac. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage, il y a une réorganisation nécessaire. Très bien. Euh, alors, on va vous suivre maintenant dans le troisième, et tout doucement, le centre d'accueil et de crise. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez évoqué. Euh... Tout ce, qui était, euh, ouais. tout ce qui était nécessaire. Très bien. Ah oui, euh, petite question peut-être de Karima avant de quitter ici, parce que ça peut, enfin, ça, je pense que c'est très directement lié au centre d'accueil de crise. Est-ce qu'on peut venir également avec des pré-adolescents relativement stressés par la vie C'est-à-dire que ici, est-ce qu'il est, est qu y a une prise en charge spécifique pour les mineurs Comment ça se passe Oui, il y a un de mes collègues, euh, le docteur Nicolas Gaud, hein, qui a créé. Euh des urgences pédopsychiatriques. Alors pédopsychiatrique, ça va de l'enfance et ça inclut l'adolescence, quelquefois même à l'adulte jeune. Euh, vous avez le docteur Charles-Édouard Notre-Dame aussi qui est particulièrement attentif sur, sur cette problématique. Et il y a un, donc un endroit où effectivement on peut les accueillir, c'est à l'étage. Hein, c'est juste, on passera devant en montant les escaliers. Très bien. On vous suit, et sur la route, je me permets de poser une question de Mylène qui demande si le centre d'accueil de crise est adapté pour la dépression du postpartum. Euh, ce qu'on ne sait peut-être pas assez ici, c'est qu'il y a un, une, un service spécifique pour la prise en charge. Tout à fait, mère-enfant. Voilà, exactement. Donc expliquez-nous sur la route justement ce que c'est ce service. Alors le centre d'accueil de crise, encore une fois, ce sont des hospitalisations de courte durée pour justement essayer d'élaborer un plan de soins euh, adapté. Et ce plan de soins ne passe pas forcément par l'hospitalisation. Il y a plein de choses à l'extérieur qui existent et qui permettent aux gens surtout de rester chez eux. C'est important de rester chez soi aussi. Ici, ça c'est sous l'impulsion du professeur Thomas. Ça fait un certain nombre d'années, ça doit faire au moins 20 ans. qui est une unité mère-enfant, mère-bébé. Donc on hospitalise la maman et son bébé pour... Parce que dans la dépression du postpartum, ce qui est important, c'est de garder le lien avec l'enfant et de le construire. Or, dans la dépression, hein, qui est une maladie vraiment très douloureuse, on a tendance à, à être ralenti et à mettre à distance les autres. Et donc pour que les liens entre la maman et le bébé se fassent de façon correcte, on a décidé de créer une unité où les deux sont hospitalisés en même temps et où les soignants sont attentifs évidemment au traitement de la maman, mais aussi aux relations entre la mère et l'enfant. Donc tout est fait pour favoriser justement pour cette sortie de dépression du postpartum euh, qui parfois induit euh, un manque de, de relationnel avec son bébé, une sensation qu'on n'arrive pas à s'en occuper, qu'on n'arrive pas à l'aimer. Tout à fait. Euh, c'est compliqué d'avoir un enfant. On ne dit pas « assez ». On a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Oui, c'est quelque chose de naturel. Mais qui, là encore, met euh, à contribution nos, nos capacités d'adaptation. D'un seul coup, on n'est plus tout seul, on est deux. Enfin, avec le papa, on est trois. Ça change l'organisation du travail, l'organisation personnelle, l'image du corps. Enfin, ça change beaucoup de choses. Et ça, sur un laps de temps très court. Donc, on comprend sans parler de dépression, mais on comprend déjà que ça ne soit pas facile. Quoi. Effectivement, il y a certains mamans qui vont aller jusqu'à une dépression. On a une question de Marion, juste avant d'arriver à notre prochaine étape, qui nous demande si ici vous faites aussi du suivi d'une famille complète, alors peut-être plus pour... Euh, de la prise en charge de thérapie familiale peut pour résoudre aussi des crises et des, des problèmes de, de la famille Alors il y a une consultation de thérapie familiale effectivement avec deux thérapeutes qui viennent de l'extérieur de l'hôpital, hein. donc c'est des collaborations avec les autres hôpitaux les autres structures de soins de la région ça aussi c'est très important et puis il y a le centre Don Jackson aussi hein, qui, euh, alors je ne sais plus dans quelle ville il est mais il est dans la métropole lilloise, qui est spécialisé dans les thérapies familiales Très bien. Donc, On arrive à notre troisième étape. Donc euh, euh, pareil, On, va... on marche encore un petit peu. <rire> oui. Donc là, on arrive euh, dans un des derniers, une des dernières structures qui a émergé de, du FUD, enfin, de, de Fontan. Hein, C'est le centre de, du psychotraumatisme des Hauts-de-France, hein, euh, qui est dirigé ben, par le docteur Varenbourg et le docteur Nicolas qu'on retrouve hein, de l'urgence, évidemment. Euh, ce pédopsychiatre a été particulièrement sensibilisé euh, parce qu'il fait partie des cellules d'urgence médico-psychologique. Donc on a, voilà, vous voyez ces liens-là euh, qui sont dirigés par, euh, par François Dupro et aussi, euh, d'un point de vue euh, régional, par euh, Zonal, par euh, le docteur Frédéric Varembourg. Hein. Donc on voit bien qu'il y a tous ces liens qui sont tissés et ça a donné ce centre qui euh, s'adresse à tous ceux qui ont été victimes, bah, hélas, d'un traumatisme. Hein, donc, que ça soit par un événement de vie, que ça soit par une agression, un accident, des choses comme ça. En, en héros euh, traumatisé, on a ah. celui qui est juste à côté de vous. Alors je pense qu'on va le reconnaître très facilement par sa musculature et, euh, et ses bandages. C'est moi, c'est moi. En fait. C'est vous. Ouais. <rire> donc c'est euh, John Rambo, C'est John Rambo, oui, qui est un, un personnage que j'aime beaucoup et qui est mal compris, je pense. Parce que souvent, en tous les cas, dans le 1, hein, les autres Rambo sont pas de, tout à fait de la même qualité. Mais dans le 1, on y a vu la brute, alors que non, il présente des, euh, des symptômes de, de syndrome de stress post-traumatique grave. Hein. Il a des reviviscences, hein, c'est-à-dire cette impression de, de revivre la scène qui arrive comme une hallucination dans la journée. On le voit très très bien dans la scène où il est en prison, par exemple. Il y a cette explosivité hein, qui peut arriver, cette difficulté à rentrer en relation avec l'autre. Bref, il n'a pas besoin d'être en prison, il a, pas, il a besoin d'être soigné, cet homme. Et ça, je trouve qu'on euh, est un peu passé à côté de, de ça avec ce héros. Alors maintenant, c'est un peu plus à la mode, hein, le syndrome de stress post-traumatique, entre guillemets, dans les films et dans les séries. Donc on le retrouve de façon un peu plus redondante. Dans, dans les films et séries, justement, euh, finalement, des, euh, les héros, euh, pour qu'il y ait finalement un minimum d'action dramatique, ils ont souvent des failles, ils ont souvent des, des dysfonctionnements, des choses qui ne vont pas. Euh, Est-ce que finalement, ça c'est pas contre-productif, justement, pour la, pour la psychiatrie, de montrer euh, que ces hommes et ces femmes qui sont des héros euh, euh, arrivent à se relever de, de leurs blessures euh, Enfin, ça paraît presque même facile pour eux d'endurer de, de, de, la vie, une vie très difficile et des situations très complexes, et qui s'en sortent, on va dire, d justement de psychotrauma très facilement, alors que dans la vie réelle, eh ben, on n'en est pas là. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, il y a plusieurs, plusieurs époques dans le cinéma, mais si on regarde Rambo, par exemple, qui est issu d'un roman, à la fin du roman, il saute la vie, hein. Donc on est vraiment... Euh, il s'en sort pas facilement. Et d'ailleurs, on le voit bien, notamment dans le dernier Rambo, celui qui a été refait par Sylvester Stallone, on voit bien tout le poids de ce trauma sur sa vie. Entre... Bon, c'était des films d'action. Les héros vont, vont mal tout simplement parce que euh, ce sont des êtres humains hein, qui sont face à des circonstances exceptionnelles et au bout d'un moment, bah, ils encaissent aussi. Les Américains sont un peu, un peu plus avancés, peut-être que cette BD sera, sera euh, adaptée en français, ça s'appelle euh, Heroes in Crisis, j'essaie de le faire, donc héros en crise, et ce qui est assez intéressant c'est que le scénariste est un ancien de la CIA, euh, qui, voilà, qui s'est mis à, à faire des comics, et en fait un, un, il a créé un endroit qui s'appelle le Sanctuaire, pour traiter le psychotrauma de tous les super-héros et des super vilains Cette BD elle est assez intéressante pour montrer que bah, Superman aussi, euh, vu tout ce qui vit, hein. et puis ça aborde un autre trauma, qui est un trauma dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle le trauma vicariant. c'est-à-dire celui, celui des sauveteurs. Nos collègues du SAMU, euh, ils sortent sur des choses qui sont vraiment très compliquées, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, mais... Quelquefois, il développe un, un psychotrauma qu'il convient encore une fois de traiter. Je citais le SAMU, j'aurais pu citer plein d'autres gens, euh, les policiers, euh, voilà, faire face à des situations exceptionnelles complexes. Euh, on, euh, ces films et séries quand même permettent euh, euh, de, de dialoguer quand même assez facilement avec euh, tout public donc là on le voit sur, les, euh, sur euh, ce live, il euh, y, y a pas mal de gens qui, euh, euh, qui, qui se connectent Voilà, on, on voit qu'il qu y a un public quand même assez jeune euh, pour être, si maintenant il faut être un peu euh, branché Netflix et, et séries quand même ça aide euh, c'est vrai que pour apprendre de, euh, on peut apprendre euh, de la psychopathologie au cinéma et dans les séries. C'est vrai que Netflix fait très fort ces derniers temps. Hein. C'est pas pour leur faire de la pub. Même s'ils veulent me faire l'abonnement gratuit, je suis preneur. Mais euh, ils ont vraiment fait un effort, euh, je pense, à une série comme Atypical, par exemple, qui traite du, du spectre autistique de façon très drôle, très humoristique et vraiment très respectueuse. Euh, des séries beaucoup plus dures, hein, euh, notamment des mini-séries euh, sur le viol, par exemple, comme Unbelievable. Mais, mais des séries très exactes, euh, très ancrées dans la réalité. Du coup, euh, je pense que ça permet à chacun d'entre nous de se poser des, des vraies questions sur la psychiatrie, d'essayer de dépasser les clichés euh, de vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu le film mais qui me citent ça comme étant l'image de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas du tout ça. Euh, en tous les cas, on essaye de faire en sorte que ça soit pas du tout ça. Et ici, au CHU de Lille, c'est vraiment pas du tout ça. On a une question justement dans le cadre des fêtes de la science, du coup ça tombe bien. Est-ce que la recherche elle, elle a un rôle à jouer aussi pour la future prise en charge en santé mentale Oui, alors j'ai parlé du côté euh, recours hein, d'un CHU. Il euh, y a deux autres côtés qui sont très importants dans un CHU c'est l'enseignement, euh, parce que euh, il, faut, euh, eh ben, il faut tout le temps renouveler ses connaissances et c'est l'avantage dans un CHU, c'est d'avoir des internes qui arrivent qui vous boostent un petit peu. Hein, euh, ce qui permet aux plus anciens euh, comme moi de remettre euh, leurs euh, leur connaissances à, à jour. Et puis, il y a le côté recherche. Ah oui, ça, le côté recherche, c'est indispensable. Euh, vous avez ici une unité particulièrement active hein, qui s'appelle Cure, euh, qui est sous la direction du professeur euh, Renaud Jardry, euh, avec des choses absolument fantastiques, notamment sur les hallucinations. Il a même développé une application mobile hein, assez, euh, assez ludique hein, pour euh, dépister les hallucinations euh, chez l'enfant. Euh, alors, ça, c'est le côté ludique, mais derrière, il y a tout un travail qui permet euh, de s'améliorer, d'apprendre sur les hallucinations, etc. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui émanent euh, du service, il y a beaucoup de publications dans des revues sérieuses. Hein. Euh, donc, euh, oui, oui, ce côté recherche est indispensable, indispensable. Une application sur les hallucinations, elle est gratuite, je crois. Elle oui, oui, oui elle masque. est gratuite. Masque, c'est ça, donc, tout à fait. Pas éviter, euh, tout à fait, là, il y a un... Euh, tout à l'heure, on a croisé euh, Margot Morgiev, euh, qui est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui euh, aide à faire la transition euh, entre Lille et Montpellier autour du développement d'une application pour la prévention du suicide, par exemple. Donc voilà, il y a des, aussi des, euh, des collaborations euh, en dehors de la région, hein, des collaborations... Euh, au moins euh, national. Alors je cherche si on a fait des collaborations. Oui, avec le Québec. Euh, on fait des, on a très, très souvent des relations. On travaille souvent avec nos collègues belges. Enfin voilà. On a... Ça, c'est l'avantage d'être pas loin de la frontière. Très bien. On vous raccompagne un tout petit peu. C'est l'occasion aussi euh, euh, de se quitter. Le live est bientôt terminé. On rappelle peut-être simplement euh, le, le 31-14. Oui. Euh, on rappelle qui est euh, le nouveau numéro euh, que tout, le, tout à chacun peut appeler. Euh, je vous laisse euh, développer. Oui, le 31-14, c'est une belle aventure parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis 20 ans. On sait qu'un accès direct. Simplifier pour les gens qui sont en grande souffrance avec des idées suicidaires, c'est indispensable. La littérature internationale nous le montrait. Là, il y a eu une véritable volonté de la part de, de, du ministère, hein, du gouvernement, de mettre en place ce qu'on demandait depuis 20 ans. Euh, c'est fait. C'est fait depuis vendredi, avec certainement des imperfections. Et justement, hein, si vous appelez le 3114 et qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à nous le remonter, on va essayer de s'améliorer d'heure en heure, de jour en jour. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est oser appeler. Très bien. On s'arrête donc là. On vous remercie beaucoup, le docteur Christophe Debien, pour cette intervention. Et puis, bien, écoutez, on vous retrouve sur le projet 3114, sur d'autres projets de psychiatrie, ici, notamment en Fontan. Et on rappelle aux gens, surtout, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant, à aller consulter aussi pour un proche. Et euh, au, au cas aussi de venir aux urgences, qui aussi prennent en charge les fait. urgences psychiatriques, aux urgences classiques, ici à l'hôpital de saint Et je vous laisse conclure et dire au revoir à nos spectateurs qui ont été nombreux. Ben merci beaucoup pour cette invitation. Ce n'est pas un exercice habituel pour un psychiatre. Moi, je suis content parce que je suis fier de l'établissement dans lequel je travaille. Et j'y travaille depuis 25 ans. Euh, on a un beau bâtiment, même si il est soumis aux intempéries, comme tous les bâtiments du Nord. Euh, on a des jardins, euh, Enfin, on le voit là par la fenêtre. Ce n'est pas l'image de la psychiatrie euh, telle que les vieux films, en tous les cas des années 80 ou 90, pouvaient montrer. La psychiatrie, ça peut être autre chose. Hein. Euh, on essaye de mettre en place une psychiatrie proche de chacun d'entre nous. Et ça, c'est plus important. Très bien. Un grand merci, je vous dis au revoir.